Ah la France, ses 365 fromages, ses 46 552 clochers et ses réacteurs nucléaires. Loin des aléas économiques des conflits internationaux, nos présidents successifs ont poursuivi à travers le nucléaire l'objectif louable d'une indépendance énergétique, tentant de s'émanciper des énergies fossiles. 20 ans de travaux, 19 sites. Un programme hors norme pour faire sortir de terre 58 réacteurs nucléaires participant à 72% de notre production d'électricité. Alors en pleine prise de conscience mondiale sur le changement climatique, le nucléaire semble le système de production le moins émetteur en CO2. Mais voilà. Mars 2011, 25 ans après Tchernobyl, la catastrophe de Fukushima provoque une crise de confiance dans l'opinion. En France, pays le plus nucléarisé au monde, la critique du nucléaire refait surface. Déchets radioactifs, qualité des cuves, prolongation du fonctionnement des réacteurs, vieillissement des installations, EPR de Flamanville, sûreté, sécurité, maintenance, sous-traitance, enfouissement, mais aussi démantèlement, transport des matières radioactives, risque pour les populations, lobby pro, lobby anti-nucléaire, impact sur la santé, conséquence d'une catastrophe majeure, notre objectif, rassembler ce puzzle, réfléchir, décrypter, analyser. Bref, prendre le temps. Le temps de vous proposer un éclairage sur toutes ces problématiques du nucléaire civil français. Parce que la population française est intimement liée au nucléaire, parce qu'une nouvelle espèce de sapiens vit sur le territoire métropolitain, nous nous sommes lancés dans un projet journalistique d'envergure, sur un site dédié, son nom, Homo nuclearus.